Bonjour okay, chers toquels, j'espère que vous êtes tous en forme, moi je suis super en forme et très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une recette simplissime et très rapide à faire, c'est la pâte feuilletée. Vous allez me dire non, c'est pas possible, la pâte feuilletée c'est pas rapide à faire. Et bien si justement, avec cette recette rapide, vous allez voir qu'en 10 minutes, vous obtenez une pâte feuilletée hyper croustillante et en plus c'est hyper simple à faire. Donc on se retrouve juste après la recette. Et pour la pâte feuilletée rapide, il me faut. Je verse le sel dans l'eau. Dans le bol de mon batteur, je verse la farine le beurre en morceaux bien froid et l'eau mélangée avec le sel. Ensuite, je mets en route, je mélange quelques minutes, Je ne mélange pas plus parce que sinon le beurre va s'incorporer à la farine. Et justement pour cette pâte feuilletée, il faut garder les morceaux de beurre. Ma pâte est prête. Maintenant je réalise les 6 tours simples. Je réalise 6 tours parce que je veux énormément de feuilletage dans ma pâte. Donc je mets de la farine sur le plan de travail. Pour pas qu'elle ne colle. J'en mets également sur le dessus de la pâte. Et je réalise des points de pression. Je la baisse. L'idée, c'est d'avoir un rectangle pour pouvoir réaliser les tours. Je continue d'abaisser. Je fais attention à ce que la pâte ne colle pas sur le plan de travail. Je replie la première partie de la pâte jusqu'au centre et je mets la deuxième partie par-dessus. Le premier tour est fait, je tourne d'un quart de tour et je réalise mon deuxième tour. Je mets des points de pression et j'abaisse. Je rabats la première partie au milieu, puis la deuxième par-dessus. Je tourne d'un quart de tour et je fais mon troisième tour. Vous l'avez compris, je réalise tout de la même manière pour les prochains tours et jusqu'au sixième tour. Je n'hésite pas à fleurer la pâte pour ne pas qu'elle colle au rouleau. Le quatrième tour est terminé, j'attaque le cinquième tour. Si vous voyez que la pâte est trop collante, je vous conseille de la mettre au frais, de la laisser quelques instants et ensuite vous pouvez continuer vos tours. Et je réalise mon dernier et sixième tour. La pâte est prête, je vous conseille de la mettre au frais avant de l'utiliser. Et regardez ce feuilletage, maintenant vous n'achèterez plus jamais de pâte feuilletée. Et voilà la recette de la pâte feuilletée, rapide est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que pour tous ceux qui n'ont jamais fait de pâte feuilletée, ça va vous encourager à la faire parce que vraiment c'est tellement meilleur que de l'acheter. Et surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous souhaitez que je vous fasse comme gâteau à base de pâte feuilletée, pourquoi pas et me dire comment vous avez trouvé la recette si vous l'avez testée. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner parce que n'importe quel YouTuber vous le dira. Aimer, partager, commenter et s'abonner, ça aide énormément à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut